Vous savez, quand on dit que la blockchain va changer le monde ou que ça va révolutionner euh, la nouvelle technologie, il y a bien une raison à ça. Alors c'est très bien de chercher à gagner de l'argent avec. Euh, moi, je suis la première à vous le dire et à le faire. Mais euh, il faut savoir que quand même, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ce qui peut paraître comme ça. Et c'est donc le sujet de cette vidéo. Alors, pas de longue introduction. On va aller directement à l'essentiel. Je vais essayer de rendre ça le plus intéressant possible. Le but, c'est clairement de vous montrer à quel point c'est intéressant, à quel point les possibilités énorme. Et pour ceux qui ont peur ou qui se disent qu'ils ont raté le train du Bitcoin, il euh, faut savoir qu'avec l'Ethereum on est encore qu'au début. Alors voilà, sans transition, on va passer à l'essentiel et expliquer ce qu'est Ethereum et en quoi ça peut potentiellement changer nos vies. Alors, comment ça a commencé cette histoire Derrière le projet Ethereum, vous avez déjà peut-être entendu parler, il y a un russo-canadien qui s'appelle Vitalik Buterin. Alors oui, comme ça, il ne paye pas de mine, mais il euh, faut vraiment se rendre compte que c'est un génie de notre époque. C'est vraiment un crack. Alors au départ, il écrivait, il était rédacteur pour euh, le grand magazine Bitcoin et il écrivait des articles. Et en fait, c'est comme ça qu'il est rentré un peu plus dans le monde et qu'il a commencé à s'y connaître vraiment et profondément euh, sur le Bitcoin. Alors à ce moment-là, le Bitcoin n'est pas encore vraiment connu, c'est vraiment niché c'est à dire c'est vraiment des personnes qui s'intéressent au paiement virtuel, vraiment les geeks dans ce qu'il y a de plus poussé on va dire sur la question du paiement et lui euh, il se rend compte très rapidement des limites de la blockchain et du bitcoin et il se dit que c'est pas possible que ça serve uniquement qu'à payer des gens ou à faire des transferts monétaires euh, il se dit qu'on peut faire vraiment d'autres choses et qu'est-ce qu'il fait Il soumet à la communauté euh, des gens qui connaissent le bitcoin l'idée de pouvoir développer des applications sur la blockchain bitcoin Là, en fait, les autres lui disent tout simplement qu'ils qu n'ont pas envie, que le Bitcoin est très bien comme ça, qu'il n'y a pas besoin de rajouter d'autres fonctionnalités. Donc, il prend le taureau par les cornes, pour ainsi dire, et il écrit son white paper, qui pose donc les bases d'Ethereum. Et ce qu'il propose donc dans cet Ethereum-là, c'est tout simplement, à, la, à cette époque-là, c'était une blockchain similaire au Bitcoin, mais dans laquelle on pouvait développer des applications, donc des applications décentralisées. Quand il lance son white paper, il y a des gens quand même euh, qui sont intéressés par son idée, et qui veulent le soutenir, donc parmi eux on peut compter euh, Charles Hoskinso, donc le fondateur derrière Cardano Anthony Diorio, celui qui a fondé Jax par la suite, Mea Alizi euh, bah, le co-fondateur du magazine Bitcoin, enfin ils se mettent et ils décident de lancer une ICO Initial Coin Offering un peu l'équivalent de ce qu'on voit dans la bourse classique avec euh, une IPO et euh, ils font cette levée là entre juillet 2014 et août 2014 ça a été un vrai succès alors juste pour vous le dire comme ça rapidement à l'époque le token était vendu 0,31 dollars et euh, bon aujourd'hui vous savez que ça atteint à peu près les 900 dollars donc les personnes qui ont investi euh, dans l'ICO d'Ethereum je pense qu'elles sont hyper contentes et en plus pour le coup elles ont participé au phénomène le plus grandiose de euh, la blockchain pour ainsi dire pourquoi bah, justement c'est ce qu'on va voir là ce qui distingue euh, l'Ethereum du Bitcoin, c'est simplement et surtout le fait qu'on puisse faire d'autres choses sur la blockchain et pas uniquement faire des paiements. C'est pourquoi à l'époque on avait appelé ça blockchain 2.0 parce que c'est pas lui non plus qui a inventé la blockchain, comme vous le savez hein, c'est Bitcoin et Satoshi Nakamoto c'est plutôt lui qui en a proposé une version améliorée plus grande, etc. Alors là normalement vous devez vous demander, mais oui, mais qu'est-ce qu'il apporte de plus C'est quoi Ça sert à quoi Ethereum Pourquoi il a inventé ça Alors en fait dans Ethereum, il y a trois grands piliers si on peut dire la première chose c'est qu'on peut créer des DAO DAO, ça veut dire organisation autonome et décentralisée et là en fait ça s'intéresse plus à la gouvernance des organisations décentralisées autonomes qui vont fonctionner à l'aide de contrats intelligents ce qu'il invente ce qui va faire la particularité d'Ethereum c'est qu'il va mettre en place ce qu'on appelle les smart contracts euh, qu'on dit en français contrat contrats intelligents c'est vraiment très important de comprendre smart contracts ça veut dire quoi parce que c'est au cœur du système Ethereum et c'est ce qui fait que on peut l'utiliser dans plusieurs systèmes. Tout simplement, ça veut dire que c'est un programme informatique qui va définir des contrats. Un contrat, ça veut dire quoi dans le langage courant Ça veut simplement dire quand une personne fait telle chose, il y a telle chose qui va se passer. Donc si X apparaît, alors Y apparaît en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en gros, ça va activer un résultat en fonction d'une action. Et c'est là que normalement, vous pouvez voir à quel point ça s'applique partout. Admettons par exemple, on met la blockchain dans un système de location, par exemple, dans l'immobilier. Par exemple, que si X équivaut à une personne paye tant des terres, alors elle va avoir un contrat de location, c'est-à-dire qu'elle va avoir les clés ou quoi que ce soit. Je fais des résumés, hein. là c'est des exemples. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne va poser tant des terres, et eh bien le smart contract va libérer le résultat. En l'occurrence, là, il va lui donner les clés ou le contrat. Et ça, ça se fait automatiquement. Euh, je ne sais pas si je l'ai dit bien clairement, mais comprenez tout simplement que pour une fois dans l'histoire de l'humanité, il y a des choses qui peuvent se valider, qui peuvent se faire de manière manuel et informatique. C'est-à-dire que là, il n'y a pas une personne qui va prendre, comme d'habitude, hein, qui va prendre alors, le contrat, qui va voir que si la personne a bien payé et elle va bien obtenir ça. Non, on n'a plus besoin de cette tierce personne. C'est le programme informatique sur la blockchain qui permet de le faire. Et c'est ça qui fait qu'on dit que l'Ethereum, c'est révolutionnaire. C'est pour ça qu'en fait la blockchain, elle prend un sens fou. Et c'est ça aussi qui fait qu'on peut l'appliquer dans tous les secteurs. Là, je vous ai donné l'immobilier, mais vous pouvez le mettre dans le secteur de l'assurance, dans le secteur de la logistique. Vous voyez bien, à chaque fois qu'on peut mettre un smart contract, c'est-à-dire quelque chose... Chose qui va se déclencher à partir du moment où telle chose aura été donnée et eh bien on peut le mettre sur la blockchain. Donc normalement déjà là vous voyez tout le potentiel incroyable il faut le dire de l'Ethereum. Donc ça c'est la première chose, c'est ça qui met en place Vitalik. La deuxième chose qui met en place et d'ailleurs, c'était son idée première, c'était les fameuses applications décentralisées. Alors, les applications décentralisées, euh, pour le dire simplement, pour pas que vous quittiez cette vidéo trop vite, euh, c'est simplement des applications comme d'habitude, comme celles qu'on voit sur les smartphones ou quoi, sauf que là, elles vont fonctionner sur des serveurs décentralisés. Seulement, euh, ce qu'il faut savoir, pourquoi ça a été intéressant pour euh, Vitalik et pour nous autres, c'est que là, elles vont être tellement plus simples à mettre en place. Surtout qu'à chaque fois, elles pourront donc à la fois créer des smart contracts et puis évoluer sur la blockchain. Et donc indirectement, profiter des avantages de la blockchain qui sont la transparence, l'immuabilité, euh, etc. Donc en fait, les applications décentralisées, c'est hyper important. Et d'ailleurs, tout ce qu'on voit de la finance décentralisée, ça fonctionne la plupart du temps sur, justement, des 10 apps. Et vous voyez à quel point c'est fou le nombre de diables déjà qui se créent euh, quotidiennement, mensuellement le nombre de choix qu'on a et surtout les possibilités qui s'offrent à nous et la plus populaire peut-être que vous connaissez au moins de nom c'est CryptoKitties qui est pas intéressante en soi je veux dire moi non plus j'achète pas des chats ou quoi mais elle est intéressante parce qu'elle nous a montré euh, d'une part à quel point l'engouement pouvait être fort pour les diables à quel point elle est euh, plus ou moins facile à créer et puis euh, on peut déboucher là dessus sur la tokenisation etc. Donc c'est pourquoi elle est intéressante sinon en soi acheter des chats différents, c'est pas ça qui est important, c'est tout le mécanisme derrière sur lequel elle repose. Bref, donc, pour retenir, si vous deviez retenir quelque chose d'Ethereum, dites-vous bien que les deux piliers essentiels, c'est principalement donc, les contrats intelligents, tout tourne autour de ça, et euh, la possibilité de créer des applications décentralisées. Euh, D'ailleurs, par rapport au DIAP, beaucoup disent que les applications qu'on voit aujourd'hui centralisées vont peut-être disparaître au profit des applications décentralisées. C'est tout à fait possible, n'oubliez pas qu'on n'est encore qu'au début. Vous pouvez vous demander comment ça fonctionne concrètement. Alors, euh, c'est pas, alors on ne va pas rentrer trop dans les détails ici, parce qu'il faut savoir que Ethereum est en train de passer un basculement, c'est-à-dire qu'on est en train de passer à l'Ethereum 2.0. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Ethereum fonctionnait euh, un peu comme le Bitcoin, avec la proof of work, c'est-à-dire que là, c'était les mineurs qui euh, devaient, en échange d'une puissance de calcul offerte au réseau, valider les transactions. Là, ça va être différent, c'est-à-dire que là, ils vont passer au stacking, au proof of stake, donc. C'est censé faciliter tout le fonctionnement de l'Ethereum et surtout d'éviter des congestionnements, comme on a pu voir avec le temps, quand, euh, quand il y a beaucoup de personnes qui sont sur le réseau. Tout simplement, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, Ethereum se prépare à une entrée massive de beaucoup plus de personnes que maintenant et donc est en train déjà de résoudre des problèmes inhérents potentiellement à, au réseau actuel. Comme vous le savez peut-être, mais le grand inconvénient du proof of stake, c'est qu'il consomme beaucoup beaucoup trop de puissance et donc indirectement d'électricité mais c'est pas du tout la seule raison qui a poussé Ethereum à passer au proof of stake c'est d'ailleurs une très bonne chose mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo alors il y a quelque chose aussi de très important à savoir sur Ethereum euh, pas important en soi mais en tous les cas qu'il faut savoir c'est qu'à un moment, donc euh, c'était la folie des ICO, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qu il y a eu un moment, un gros hack sur le réseau quand The DAO a fait un ICO. Alors là, il y a eu un piratage monstre, vraiment, hein, un tiers des fonds euh, du DAO a été volé et à l'époque, ça valait environ 50 millions de dollars, ce qui était énorme. Mais surtout, ce qui a été euh, scandaleux pour le coup à l'époque et ce qu'on a retenu, c'est que le, le réseau blockchain pouvait être piraté. Ça fait vraiment un grand coup dans tout le milieu parce que là, tout le monde s'est rendu compte que finalement, un petit hacker au fin fond de la Russie ou de la Chine, ou qu'importe, pouvait voler des tonnes d'argent alors que justement, on mettait en avant le fait que la blockchain était sécurisée, euh, immuable, etc. Donc c'était un vrai problème, Donc ce problème là, il a fallu le résoudre et comment ça s'est passé En fait, c'est là où il y a eu la plus grande session d'Ethereum, c'est ce qu'on appelle un hard fork, c'est-à-dire qu'il y a eu une scission. Il y a des personnes qui ont dit « bon bah c'est pas grave, on va toucher à la blockchain », ce qui touche un peu à l'éthique parce que normalement la blockchain, justement, c'est irréversible. Une fois que les transactions ont été enregistrées, on ne peut plus les changer. Ben là, il y a une partie quand même qui s'est dit c'est pas normal ce hack, euh, tout cet argent volé, il faut revenir sur la blockchain et corriger. Et d'autres personnes, ben les plus conservateurs, on va dire, qui ont dit non, non, on touche pas, une blockchain c'est comme ça, et bien s'il y a eu des problèmes de piratage, qu'importe, il faut quand même qu'on reste sur la blockchain. Et c'est comme ça que ça a donné, si vous voulez, Ethereum qu'on connaît aujourd'hui, finalement qu'on utilise, parce que l'Ethereum le, original, c'est ce qu'on a continué à appeler Ethereum classique, et d'ailleurs, euh, il y a eu encore des personnes qui l'utilisent toujours, et qui ont, euh, qui ont cette vision un peu plus conservatrice de la chose. Si vous êtes adepte de l'Ethereum ETH, donc différent de ETC, et eh bien vous êtes sur la version nouvelle, celle qui a subi la scission, si vous voulez, d'Ethereum. Euh, voilà en gros ce qu'il fallait savoir sur cette scission, elle est quand même essentielle, ne faites pas, ne confondez pas Ethereum, ETH et ETC. Et maintenant on peut passer à la section « Quels sont les avantages d'Ethereum ?» Ce qui est une question tout à fait légitime. Eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est la transparence. Bon, là, encore une fois, c'est le principe même de la technologie blockchain. Les données les transactions sont hébergées sur des nœuds à travers le monde entier et en fait, on ne peut pas modifier ou cacher les données à moins d'avoir plus de la moitié du réseau, mais ça, c'est quasiment impossible. L'autre grand avantage, c'est le, le fait que ce soit un service qui continue non-stop. H24, 7 jours sur 7, ça fonctionne toujours et c'est là la grande différence par rapport à un serveur centralisé. Si par exemple un serveur centralisé, tombe en panne ou quoi que ce soit, et bien plus rien ne fonctionne. Alors que là, dans les, dans la technologie blockchain, à mesure où c'est décentralisé, qu'il y a plusieurs serveurs et plusieurs nœuds, ça risque quand même toujours de fonctionner. L'autre chose qui est très intéressante avec la blockchain Ethereum c'est bien évidemment que ce soit polyvalent et adaptable. On peut faire des tas, des tas de choses et surtout c'est grâce aux contrats intelligents. C'est à dire que là, euh, même si là ça se voit pas parce qu'on n'en parle pas encore beaucoup, c'est encore une nouvelle technologie, on voit pas encore les retombées, mais tous les secteurs quasiment de tout ce qu'on connaît, quoi, peuvent fonctionner sur une blockchain. Ça c'est vraiment quelque chose d'important à savoir et vous allez voir qu'avec les années à venir, il euh, y aura des secteurs plus ou moins euh, qui vont être impactés et pour le bien-être de tout le monde. Le quatrième avantage qui est pas des moindres, et qui peut faire parler beaucoup de lui, c'est un sujet de vidéo à part entière, j'en ferai un peut-être, c'est que c'est idéal pour les financements, les financements participatifs, et bien évidemment, je parle par exemple des ICO. Toutes les ICO qu'on a vues, euh, la plupart ont été faites euh, sur Ethereum parce que justement ça permettait de créer une crypto-monnaie et donc un projet en soi. Eh bien c'était assez et c'est encore révolutionnaire dans l'histoire de la finance. C'est-à-dire que pour une fois, des personnes pouvaient lever des fonds, et on ne parle pas de petites sommes, on parle bien de millions levés en quelques jours, en quelques clics, tout simplement grâce à Ethereum. Alors il y a eu tout l'engouement médiatique, etc. Mais ce qu'il faut retenir c'est que le mécanisme en fait était simplifié. Il n'y avait plus toutes ces barrières qu'on met à actuellement, qu'elles soient administratives, techniques ou quoi, là, tout d'un coup, euh, des porteurs de projets ont pu lever des millions. Je reviendrai sur ce point précis parce que, bien évidemment, il y a un aspect négatif, c'est clair. Le cinquième grand avantage d'Ethereum, c'est qu'il soit accessible techniquement. Et oui, en fait, tout le monde peut accéder à la technologie Ethereum, ou au moins tout le monde peut l'apprendre et l'appliquer. C'est-à-dire que tous les développeurs, même vous pouvez même devenir développeur si vous aimez la technique, vous pouvez apprendre le langage Ethereum et commencer à créer des applications par exemple, ou même à créer des crypto-monnaies et à créer un projet par la suite. C'est-à-dire que là, et c'est peut-être franchement ce qu'il a apporté de plus dingue, en fait, Vitalik, c'est l'accessibilité. Tout le monde, honnêtement, aujourd'hui, que vous soyez au fin fond de l'Afrique, en fin fond d'Asie, vous pouvez, dès à présent, si vous maîtrisez le langage qui a en accès libre, vous pouvez créer un projet important lourd et qui peut révolutionner des secteurs. Ça c'est vraiment incroyable là encore on peut en parler des heures. Et enfin la dernière, le dernier grand avantage d'Ethereum c'est la vitesse de transaction c'est à dire que par exemple le transfert de jetons est bien plus rapide sur Ethereum qu'il ne l'est sur le Bitcoin. Le Bitcoin en général ça prend environ une dizaine de minutes alors que là l'Ethereum peut prendre quelques secondes mais bien sûr ça dépend de l'état du réseau et de l'état de congestion sachant qu'en plus il y a les frais, les gaz qui seront mis en compte. Alors maintenant qu'on a les grands avantages de l'Ethereum et pourquoi ça a été créé. Il est temps d'attaquer les aspects sombres de l'Ethereum et de voir ce qui va pas avec cette plateforme. Euh, alors Le premier inconvénient qu'on donne, c'est à propos du langage de programmation. Tout à l'heure, je vous disais que ce qui était génial, c'est qu'ils ont mis en place un système donc open source où tous les codeurs les développeurs, tout le monde peut s'y mettre et commencer à développer des applications décentralisées facilement. Et oui, il faut savoir qu'Ethereum utilise son propre langage de programmation qui s'appelle Solidity. Alors en soi c'est une très bonne chose, mais justement il y a beaucoup de personnes qui disent que le fameux hack qu'on a vu tout à l'heure qui a conduit à la scission certaines personnes disent en fait que c'est les développeurs qui ont mal codé Solidity et qui a fait qu'il y a eu ce, ce fameux hack mais la bonne chose c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de projets, même Ethereum euh, améliore sans cesse son langage de, pro de programmation, il y a même des projets similaires à qui ont émergé justement pour résoudre ce problème donc voilà c'est pas un problème fixé ça va être amélioré avec le temps le deuxième gros désavantage c'est le problème d'évolutivité plus il y a de personnes qui vont utiliser ça va être problématique et congestionné. Bien sûr, beaucoup de personnes se sont penchées sur le problème parce que c'est vrai que c'est un vrai problème. Ethereum vise, et la blockchain en général et la technologie, vise à une, une adoption massive, hein, la masse adoption. Et alors s'il y a des problèmes de congestion ou si ça devient extrêmement cher à chaque fois qu'on l'utilise parce qu'il euh, y a trop de monde, c'est pas du tout possible. Et justement, si on passe à la nouvelle version ETH 2.0, c'est justement pour pallier à ce problème qui est vraiment un problème central, enfin épineux dans la blockchain, que ce soit Bitcoin Ethereum ou toutes les autres. Euh, voilà. Le troisième grand inconvénient qu'on peut porter à Ethereum, c'est le problème de l'inflation. C'est-à-dire que, comme vous le savez, les frais de transaction sur la plateforme Ethereum sont payés en gaz et ils peuvent rapidement gonfler. C'est ce qu'on voit justement quand le réseau est congestionné. Parfois, c'est même monté jusqu'à des frais de transaction allant jusqu'à 70% d'Ethereum. De C'est-à-dire que là, plus personne ne voulait payer en Ethereum ou quoi, parce que justement, ça coûtait parfois même plus cher que euh, d'envoyer euh, telle ou telle somme. Et là, je vous montre un graphique pour vous montrer à quel point l'inflation, c'est aussi un problème vraiment épineux et problématique d'Ethereum, mais qui est lié en fait, comme on l'a dit, au problème d'évolutivité. Enfin, le quatrième inconvénient qu'on a trouvé à Ethereum, c'est le problème de la synchronicité. Alors c'est aussi quelque chose qui va être remédié normalement avec ETH 2.0. De toute façon ETH 2.0, la nouvelle version d'Ethereum, elle a un sens. C'est pas pour rien qu'elle a été lancée, qu'elle est en train d'être mise en place en ce moment, c'est parce que c'est justement pour résoudre ces problèmes là. Et les problèmes de synchronicité c'est quoi C'est simplement des personnes qui se connectaient sur le réseau avec leur wallet et qui n'avaient pas exactement la somme mentionnée, c'est à dire qu'il y avait un décalage entre la réalité et ce qui s'était passé. Maintenant normalement vous en savez assez sur les l'Ethereum pour voir déjà son potentiel, mais pour clore la vidéo, euh, pour que ce soit bien clair euh, dans vos esprits, je pense que c'est bien de finir par avoir une section où on va comparer Bitcoin et Ethereum, finalement hein, les deux grandes crypto-monnaies qu'on connaît et euh, on va voir la différence entre les deux et comme ça je pense que là l'Ethereum vous n'auriez plus de secret, en tout cas théorique, dessus. Déjà, avec les contrats intelligents, vous voyez bien que ce qu'on peut faire avec la blockchain Ethereum, c'est bien plus vaste. Finalement, il n'y a que notre imagination qui est la limite et euh, le principe de réalité, si vous voulez. Mais sinon, on peut faire absolument tout sur euh, la blockchain Ethereum. Ce que le Bitcoin, ne nous permet pas. Fondamentalement, ce qu'on peut faire avec du Bitcoin, c'est simplement envoyer des Bitcoins et faire des paiements. Mais c'est déjà énorme et c'est ce qui a permis hein, de créer Ethereum. La deuxième grande différence, c'est la rapidité des transactions. Bien évidemment, c'est plus rapide avec Ethereum qu'avec le Bitcoin. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes en souffre entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils préfèrent maintenant utiliser d'autres crypto-monnaies que d'envoyer du bitcoin parce que par rapport aux autres, elle s'avère plus lente et plus chère à envoyer. La troisième grande différence repose sur la fonctionnalité. Bien sûr, euh, comme on l'a vu, Ethereum, bon avec les contrats intelligents, mais aussi avec les applications décentralisées, fait que ça donne bien sûr à la blockchain Ethereum un vaste champ de possibles incroyable comparé au Bitcoin. Voilà les principales différences entre l'Ethereum et le bitcoin et pour finir il y a aussi le fait que sur ethereum on peut faire plein de choses mais alors là vous êtes en train de me dire mais oui mais justement qu'est ce qu'on peut faire depuis tout à l'heure ce qui nous donne des, des concepts théoriques mais qu'est ce qu'on peut faire concrètement et bien je vais vous le dire et c'est comme ça qu'on va finir la vidéo putain vraiment pas de chance aujourd'hui alors oui, comme vous pouvez le constater, ma caméra m'a dit bye-bye, enfin euh, plus de batterie quoi. Et euh, c'est ce qui explique la qualité pourrie de cette vidéo. Ce que je voulais vous dire rapidement, c'est que de toute manière, ça fait 15 minutes que vous regardez cette vidéo. Euh, pour le peu qui sont encore là, franchement, chapeau. Ça veut dire vraiment que vous vous intéressez à l'Ethereum et que bah, voilà, vous avez quand même les, les bases les plus importantes. Mais c'est pas grave, de toute manière, euh, j'ai prévu de le faire en trois parties. enfin C'est-à-dire la première vidéo, donc la explication d'Ethereum. La deuxième euh, que ce soit un peu plus concret et puis aussi une vidéo où je vous explique un peu comment on ouvre un wallet Ethereum. Donc voilà, désolé pour la fin, c'est vraiment improvisé, mais bon voilà, vous êtes, êtes peut-être habitués. Ok, passez une bonne journée, merci d'avoir écouté et on se revoit bientôt.